Dans le monde spirituel Cette année Il n'y a pas d'élection Nous devons continuer à prier Et si on peut entendre notre voix Pour donner les instructions Mais il y a comme quelque chose Qui va arriver Et qui fera en sorte Qu'on puisse pousser les élections Au delà de la date